Bonjour à toutes et à tous. Euh, merci de m'accueillir aujourd'hui de me faire bénéficier d'une demi-heure de non-port du masque, qui est déjà formidable. Donc, merci beaucoup. Euh, je vais essayer de, de prendre un petit temps, donc c'est une petite demi-heure pour vous raconter un petit peu plein de petites choses sur la signature, ses implications, ce que ça veut dire de déployer une signature électronique, quel type de signature, quel contexte. C'est un vaste sujet. Je travaille à l'Université Paul Sabatier et j'interviens notamment pour le groupe Logiciel sur ce sujet. Donc on va commencer avec la signature électronique, donc pourquoi Alors en fait quand on déploie une signature électronique, ce qu'on veut principalement c'est s'assurer en fait de l'identité du ou des signataires, puisqu'on peut bien sûr avoir plusieurs signataires sur un même document, et on veut se prémunir des risques en fait de litige par un système de non-répudiation. Pendant très longtemps en France, on y reviendra juste un petit peu plus tard, on a finalement tout signé manuellement, et euh, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, euh, le remplacement de cette signature manuelle euh, est assez complexe d'un point de vue légal. Ce qu'on va chercher à faire, c'est à modéliser à numériser des parcours de signature, puisqu'en réalité, le vrai enjeu de la signature, c'est de l'appliquer au bon endroit et au bon moment, et pas forcément tout le temps. Donc on va accélérer en fait euh, de la transformation numérique, ce qui a été très, euh, très bien présenté juste avant moi, euh, notamment en réduisant ou en facilitant le... le passage des, des paraffeurs. Et puis on va essayer de responsabiliser les acteurs d'un parcours. Dans tout cas des parcours de signature. Aujourd'hui quand vous envoyez un paraffeur quelque part dans vos établissements respectifs, vous savez quand il part, vous savez quelle est sa destination, où sont ses destinations et vous attendez qu'il revienne. Et entre les deux il se passe sûrement quelque chose. Euh, avec la notion de signature électronique et de parcours de signature, vous pouvez savoir à tout moment où se situe un ou plusieurs documents qui est en charge de faire une action dessus, et donc automatiquement vous allez mettre en avant les acteurs de, de ces parcours-là. Et puis vous allez chercher finalement à rationaliser optimiser vos processus de signature. Euh, vous allez ben, un petit peu voir si vous avez des excès de signataires, des gens, parce qu'on est très dans l'administration française, on aime beaucoup signer, que plein de gens signent plein de fois, mais en réalité, euh, quelle est l'utilité de tout ça Est-ce que tout le monde a la nécessité de signer on peut contourner le problème, est-ce que des visas suffisent Donc on va en parler un petit peu. Et puis on va surtout identifier les points de ralentissement des parcours et vous allez voir que ça a de forts impacts sur une organisation. Donc quand on fait une signature, en fait c'est pour quoi faire D'abord c'est pour interagir avec l'extérieur ou de l'extérieur. C'est-à-dire que ce que vous signez, il y a des choses qui circulent en interne, que vous pouvez signer à l'intérieur de vos établissements, mais il y a aussi des choses qui vont être signées, qui vont provenir de l'extérieur. Donc là, effectivement, c'est pas aussi simple parce que vous maîtrisez pas forcément ce qui va arriver chez vous et comment vous allez devoir interagir. Et puis, il va falloir être capable aussi, finalement, bah, d'émettre des choses bien sûr en interne, mais aussi vers l'extérieur, puisqu'il y a des choses, que, enfin, des documents qui vont devoir être signés, qui vont devoir être avoir une valeur de signature et qui vont venir du coup d'acteurs extérieurs à votre circuit. Donc ça, il va falloir le prendre en compte. On va en parle un peu plus tard. Euh, et puis après là, bon, les grandes questions, bah, les documents ou les flux internes, est-ce qu'à chaque fois il faut signer des choses Est-ce qu'une case à cocher pourrait suffire Est-ce qu'on pourrait avoir des systèmes juste de reconnaissance de bah, qui a posé à un moment donné une autorisation de faire circuler le document Est-ce que c'est suffisant ou pas Donc finalement, ce qui est intéressant c'est que le degré de la valeur probante, euh, souvent on va changer un petit peu le dogme qu'on a toujours connu dans nos établissements, en fait qui peut le plus, le plus devrait commencer à arriver à en faire un petit peu moins euh, peut-être que ce n'est pas la peine de faire signer 10 personnes pour un document quand en fait une case à cocher serait, très, serait suffisante pour deux et un signataire à la fin. Donc ça ce sont vraiment des questions de fond que va amener votre signature quand vous allez devoir modéliser vos, vos processus. Mais avant de parler de tout ça, on va parler de la signature elle-même. Aujourd'hui en France, vous allez avoir beaucoup d'éditeurs qui vont vous vendre des certificats RGS. Euh, dans les faits, RGS est une réglementation nationale qui donc aujourd'hui a été supplanté par un référentiel européen, qui est le référentiel EIDAS. Sur le principe, c'est sensiblement la même chose en termes de matérialisation de la signature. Sauf que le référentiel EIDAS, EIDAS va donner finalement une visibilité européenne. Euh, et donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il y a en, en gros trois gros niveaux. Alors là, vous en voyez quatre, ne vous inquiétez pas, c'est normal, je vais vous l'expliquer. Il y a trois gros niveaux de, de, de signature. Le niveau simple, que globalement, je ne vous recommande pas. Puisque du coup, il n'engage absolument quasiment aucune preuve légale importante en termes de probité de documents. Un niveau 2 qui va vous servir, donc qui est en fait aujourd'hui ce qu'on appelle le certificat EIDAS avancé, qui va vous servir dans 99,9% des cas de ce que vous avez assigné dans la réalité de la vie. Et un niveau 3 et 4, mais bon, c'est le 4 qui va être principal, je vais vous en parler un petit peu plus tard, qui est le niveau qualifié. Qui va s'appliquer dans deux cas particuliers de la réglementation française, que sont l'émission de marché public, donc l'appel à marché public, l'appel d'offre de marché public, et les actes notariés, mais a priori ici ça concerne personne, donc on va éliminer le deuxième cas, on va se concentrer du coup plutôt sur le premier. Dans le, donc, dans le fonctionnement, comment, comment tout ça s'applique la signature qualifiée, en fait, c'est un support particulier, alors bon, je vais peut-être un peu vite, excusez-moi, je reviens un peu en arrière, c'est un support physique, en fait. Euh, le support virtuel, aujourd'hui, n'a pas la réglementation française suffisante pour disposer de ce type de certificat de façon virtualisée, dématérialisée. Donc seul la, le support physique, c'est-à-dire une clé qui contient une puce, qui est associée à un code PIN, qui a été remis à quelqu'un qui a fait un dossier, sur qui on a présenté une carte d'identité, qu'on a identifié factuellement de Visu, et qui éventuellement a délégué le fait d'aller le chercher à la poste à un tiers, seule cette personne-là disposera de ces éléments pour pouvoir signer. Alors pour revenir à une question qui a été posée tout à l'heure et donc à laquelle ma collègue a répondu, euh, c'est que les USB s'interfacent avec des supports informatiques de lecture, un PC par exemple, au travers d'un port USB standard et d'un driver particulier qui permet d'interfacer avec le code PIN. Mais pas chez Mac. Ça c'est le premier frein, on va en parler un petit peu plus tard. Euh, les certificats avancés sont eux dématérialisés. Vous en connaissez beaucoup, ce sont des certificats serveurs pour la plupart, on va en trouver maintenant du coup des personnels ou des, des entités de personnes morales, j'en reparlerai un peu plus tard. Donc pour revenir à ce point là, aujourd'hui, le certificat qualifié c'est pour qui En fait, c'est principalement pour le DGS et le président. Le président vraiment, le DGS, parce que souvent il peut avoir des fonctions de signature de... de d'appel d'offres de marché public. Euh, et donc ça se matérialise effectivement par une clé qui a un coût avec un certificat à l'intérieur, une puce, etc. Donc ça c'est quand même assez lourd. Le certificat avancé, ça concerne donc je vous dis tous les actes légaux quasiment de la société française, euh, les contrats de travail inclus. C'est-à-dire qu'en en fait la valeur reprobante d'un contrat de travail n'arrive pas jusqu'à un niveau de signature extrêmement avancé. Ce qui est du coup très original parce qu'en réalité dans la législation française, le seul support de signature électronique qui se substitue à la signature manuscrite est un niveau qualifié. C'est le côté original. Et pour information, quand vous signez quelque chose de façon manuscrite, si vous faites une photocopie, un scan ou vous l'envoyez, ça n'a aucune valeur légale. Seul le document d'origine en a une. Ce qui veut dire que si vous devez opposer à un moment donné une signature manuelle à un acte juridique, si votre Papier, vous ne l'avez pas dans un placard et que vous n'êtes pas capable de montrer que l'encre elle va couler et qu'il y a une trace sur le papier que c'est juste en fait un scan de très bon niveau, ça ne marche pas. Une signature manuscrite, c'est vraiment très particulier, ça a une réglementation particulière et aujourd'hui, seule la signature qualifiée est à ce niveau-là. Mais dans la réalité des faits, dans la législation française, ce qui demande ce niveau de signature électronique est extrêmement restrictif. Il n'y a donc que deux domaines. C'est quand même assez impressionnant. Et puis la signature simple, c'est en gros tout ce qui relève de l'autorisation sur l'honneur, les autorisations de déplacement, en fait ce qui a un impact légal relativement faible. Alors tout ça c'est vrai, sauf que dans vos différents établissements, la cellule juridique pourrait vous apporter des compléments en disant « non, dans ce cas particulier, nous on va demander plus ». Alors il y a souvent ce côté un petit peu ceinturé bretelle parce qu'on ne veut pas faire une bêtise, donc on préfère en demander plus et trop, ça aussi c'est très français, on aime bien faire ça. Mais, euh, mais voilà, à un moment donné, il faudra vous poser, discuter un peu pour être sûr de savoir ce qui est vraiment nécessaire, parce que sinon, vous allez rentrer dans des stratégies de déploiement de signatures qui vont vous coûter extrêmement cher. Euh, je continue un petit peu. Donc, euh, finalement, donc je vous l'ai dit, donc c'est pour qui tout ça Donc, ben, le, la signature qualifiée pour le président de la DGS, avancer donc tout ce qui est contrat de travail, stage en alternance, euh, contrat temporaire, bon, ces choses-là. Et finalement. Euh, vous allez devoir vous poser la question de savoir si vous allez devoir disposer de certificats par personne ou de certificats pour, euh, pour des personnes morales. Euh, je vous explique un peu tout ça. En fait, si vous commencez à dire que chaque personne qui a le droit de signer un document pour euh, ben, faire du contrat RH, pour signer un bon de commande, pour euh, travailler sur ben, de, de, du stage ou de l'alternance, vous allez devoir déployer un nombre de certificats incroyables et gérer un parc de certificats avec des durées de validité qui vont derrière vous imposer de gérer énormément d'interactions bah, en termes d'achat, de renouvellement, qui, quand, les dates anniversaires, ça ne marche pas, donc ce sont des dates calendaires, donc ça va devenir très compliqué en gestion de parc, de certificats. Un contournement consiste à dire que vous disposez d'un certificat de personne morale, celui de votre établissement, et que vous avez un outillage particulier, alors je reviendrai un peu plus tard sur les outillages, mais un outillage particulier qui dit que vous attribuez ce certificat à une personne dans un contexte. Par exemple, vous pouvez très bien dire que le ou la responsable RH a le droit d'utiliser ce certificat dans le cadre de la signature de contrat de travail. Et votre outil peut faire ce mapping en fait, qui dit « Ok, je prends le certificat, si c'est bien le ou la responsable RH et qu'elle est dans un circuit de validation qui est signé un contrat de travail, bah, elle peut appuyer sur le bouton « Je signe avec » et mettre son code, enfin le code secret que tout le monde connaît puisque c'est partagé, mais elle peut l'utiliser que dans ce contexte-là. C'est l'outil qui va faire le mapping. Alors, il va le faire parce que vous l'avez configuré, on est bien d'accord. Hein. Euh, mais finalement, voilà, là vous gérez bien qu'un seul certificat et vous dépensez votre temps RH à gérer la matrice des, des permissions ce qui n'est pas le même raisonnement Donc vous gérez pas un parc mais vous gérez du coup une cohérence des délégations pour faire simple euh, le certificat simple, en fait ça revient à la case assignée c'est à dire que si vous êtes capable de vous garantir que quelqu'un se connecte sur un système avec un login mot de passe donc une authentification relativement euh, maîtrisée et que euh, du coup ben, elle a déclenché l'acte c'est une certification simple ça peut servir dans beaucoup de cas finalement parce que c'est le l'acte de je demande ou je teste que je demande ou je certifie sur l'honneur que je demande et ça peut largement suffire. Donc des fois il faut tempérer un peu l'effort technique qu'on va mettre derrière aussi. Le problème d'une signature en fait c'est pas la signature elle-même et encore moins les outils même si on va en parler un petit peu plus, enfin juste après. En fait aujourd'hui il y a pléthore d'outils qui permettent de signer mais le vrai problème en fait d'une signature c'est que euh, quand vous avez signé un document, donc ça a été effectivement abordé juste avant moi, il faut bien le mettre quelque part. Et, euh, et ce quelque part, en fait, euh, ça a un coût, c'est du volume, c'est du stockage, c'est de l'archivage, c'est de la rétention, c'est la capacité à retrouver l'information, parce que c'est bien beau de la mettre quelque part, des fois mais il faut la ressortir, c'est la distribution. Quand une personne ou un personnel a besoin d'un document qui le passe à la signature, il faut que l'établissement récupère la version signée, mais la personne qui a envoyé ce document aussi... Donc ça veut dire qu'il va falloir le distribuer de la bonne façon. Et puis vous allez vous confronter à quelques problèmes assez originaux, par exemple, donc ça a été évoqué tout à l'heure aussi, la notion de, de scanner. C'est-à-dire que quand euh, aujourd'hui, souvent les personnels, quand euh, effectivement ils ont imprimé un document, qu'ils l'ont fait signer, ils le passent du coup dans le photocopieur scanner, ils récupèrent des images, et une image en fait, euh, c'est une catastrophe. Parce qu'une parce qu image, en fait, c'est quelque chose qui ne vous permet pas de, de manipuler la, la métadonnée, c'est quelque chose qui ne vous permet pas de fixer de, de nouvelles zones de, de contrôle dessus, et, et ça devient très compliqué du coup de le passer d'une entité à l'autre. Euh, donc par rapport à ça, vous allez avoir ce, ce, ce, ce problème et puis vous allez avoir le, le, la problématique en fait des, des choses qui vont vous arriver déjà signées. cest même si vous faites un gros effort dans vos établissements pour expliquer aux gens qu'il ne faut pas rescanner et faire de l'image, des fois ça va s'imposer à vous. Et notamment vous allez avoir cette notion de ce qui vient de l'extérieur, la problématique en fait de l'encodage. Donc pour ceux qui étaient à la présentation ce matin d'un des, des éditeurs qui parlait de de, de paraffer. il a évoqué en fait trois, euh, trois protocoles de signature, donc Cades, XADES et PADES. Il faut savoir aujourd'hui que certains éditeurs par exemple sont incompatibles avec un de ces trois formats là. Vous, en soi, ça vous pose pas de problème parce que vous pouvez maîtriser que tout passe par le même système d'encodage. Mais quand on vous fournit quelque chose d'une plateforme type de marché public et que le document qui arrive est dans un encodage particulier de signature et que votre plateforme ne la reconnaît pas, bah en fait vous êtes bloqué. Vous ne pouvez plus signer électroniquement. Donc aujourd'hui, cette polyvalence des, euh, des différents formats, il faut la prendre en compte dès le départ. Vous allez avoir euh, la problématique aussi de la, la, du certificat personnel par rapport au certificat moral, donc enfin de personne morale pardon, c'est ce que je vous ai expliqué euh, juste avant. Euh, et au final, pensez bien que vous allez avoir derrière forcément un coût en termes de gestion RH de vos, de vos signatures électroniques. Ça, ça va vous demander du temps, ça va vous demander de la ressource parce que... Euh, c'est pas encore une fois une signature manuscrite c'est un stylo que vous donnez à quelqu'un ce qui est quand même relativement simple chez nous hein, d'offrir un stylo à quelqu'un même à son arrivée dans l'établissement et des fois même il pourra l'acheter lui-même là c'est pas possible donc forcément vous allez avoir des impacts organisationnels et puis comme je vous l'ai dit voilà, ça veut dire stocker, ça veut dire publier, archiver ça veut dire se connecter à une GED dans un sens ascendant, dans un flux descendant ça veut dire penser aux problèmes de, de stockage penser à la rétention Donc, on, on vous a dit hein, tout à l'heure il euh, y a des durées de rétention qui sont extrêmement longues donc ça veut dire qu'il va falloir s'assurer que ça soit transitoire, donc euh, dans le temps, est-ce que vos serveurs ils vont pouvoir passer euh, le temps Est-ce que les formats de signature vont être euh, pérennes dans euh, les 50 prochaines années Vous avez peut-être pour certains d'entre vous connu le mélitoscope, et du coup vous avez vu ce que ça faisait de passer à l'ère du DVD, vous avez perdu tous vos films. Euh, mais là, voilà, est-ce que ça sera le cas dans quelques années aussi Tout ça sont des questions aujourd'hui qui ne sont pas forcément résolues, mais qu'il va falloir avoir en tête. Alors on arrive souvent aujourd'hui à ce qui fait un petit peu le, le, le stress de, de, de plein de monde, c'est quel outil je dois choisir. Alors moi je vais vous dire en fait ce qui est important c'est surtout de ne pas vous poser cette question là. Il y a trois ans en arrière quand on a commencé à réfléchir au niveau du groupe logiciel sur la partie signature, c'est vrai que l'outil était une pré préoccupation forte, il y avait peu d'acteurs qui étaient capables de répondre à toutes les problématiques de la signature. Aujourd'hui ce n'est pas les outils qui manquent, loin de là. Par contre, en fait, ça va être ce qui, euh, ce qui est important pour choisir le bon outil, c'est de savoir en fait, ce que ça va avoir comme implication dans votre système de, de signature. Euh, Aujourd'hui, quand vous choisissez un outil, il y a une chose qu'il ne faut pas rater sur la signature, c'est la notion de délégation. Une délégation permanente, une délégation temporaire. Vous avez quelqu'un qui part en vacances, il donne sa délégation, si l'outil ne vous permet pas de faire ça, vous avez perdu votre signature électronique. Euh, il faut être capable de gérer les flux aussi. Vous avez quelqu'un dans un circuit qui doit signer à un moment donné ou qui doit viser et puis il n'est pas là parce qu'il est malade, il est en vacances, qu'importe. Est-ce que vous allez pouvoir changer le circuit à la volée Ou est-ce que le circuit va être fermé Il y a des outils aujourd'hui, on vous dit quand vous avez fait un circuit, vous mettez dans le produit, donc vous avez votre circuit, vous mettez le document, ça suit le circuit. S'il y a un hic dans le circuit, ben ce n'est pas grave, vous supprimez votre document et vous recommencez sur un autre circuit. Et ça, c'est pas bien. Parce que c'est quand même du temps, c'est complexe. Il va falloir vous poser la question aussi euh, du visuel. Ça vous paraît bête, mais euh, légalement, sur un document, le, le petit gris qu'on met euh, numériquement, vous savez, l'espèce de signature euh, euh, du coup numérisée, en fait, ça n'a aucune valeur légale. Ça sert à rien. Vous pourriez mettre un smalier, ça serait la même chose. Sauf que, on aime bien voir euh, la petite zone où on a marqué euh, le petit tampon et, euh, et la signature. Qui au demeurant est une image scannée, hein, on est bien d'accord. Hein, donc vous pouvez bien, je vous rappelle, vous pouvez scanner un smiley si ça vous fait plaisir, il n'y a aucun problème avec ça, ça vaut la même la valeur légale. La valeur légale elle est intégrée dans le certificat qui a permis du coup de signer le document. C'est pas l'image qui vous donne ça. Mais en France on aime bien quand même le voir, c'est très rassurant. Euh, le problème c'est que vous allez avoir des gens qui vont dire « Ah non mais moi j'ai deux casquettes, je signe en mon nom ou je signe par délégation 2. » Ça ce sont deux images, mais c'est un profil. Il ben y a des outils, ils disent non, ça on ne fait pas. Donc, et puis je peux vous assurer que ces personnes-là, qui en général sont plutôt type DGS, ou voilà, ils n'aiment pas quand vous leur dites qu'ils ne peuvent pas avoir le, le petit tampon marqué par délégation ou le truc tout seul. Donc, ça, ce sont des choses, si vous ne l'évaluez pas, si vous ne demandez pas une démo sur les outils, vous allez avoir de grandes surprises. Euh, il faut disposer d'un service support réactif. Il y a encore une semaine, j'ai traité un problème de, de signature non reconnue par une plateforme d'achat public. Ça m'a bouffé une semaine de temps pour arriver, à, pour arriver au bout, pour m'entendre dire qu'en fait le problème venait bien de la plateforme parce qu'elle savait pas lire le certificat qu'on avait mis, mais que du coup ça posait pas de problème, on pouvait balancer tous les documents qu'on voulait, ça marchait quand même. Sauf que la gestionnaire, quand elle pose son document, ce qu'elle voit marqué c'est « certificat non valide ». Et ça c'est angoissant. Donc si vous n'avez pas un service support derrière qui répond, qui interagit avec vous, ça risque d'être compliqué. Euh, il faut être attentif à l'IHM aussi, des fonctionnels, parce que pour l'ensemble des personnes qui sont ici, on connaît bien les outils informatiques, on est habitué à paramétrer, à, à faire des choses, à, à aller vite. Mais les personnes qui vont utiliser la signature, en fait, ce sont des fonctionnels qui sont euh, dans des sphères métiers de type secrétariat pédagogique, secrétariat des marchés, euh, gestion des stages, enfin, des choses particulières. Et euh, en fait, leur degré d'interaction avec un outil de signature, c'est euh, je choisis mon circuit, je pose le document et à la fin, il faut qu'ils revienne signer. Et ça leur suffit largement, et ils ne veulent pas plus. Donc on commence à avoir des arbres de décision où il faut commencer à configurer, ouvrir les, les, les petites croix pour avoir les sous-menus, pour commencer à déposer, savoir si on doit remplacer par l'un ou par l'autre, ou qui va signer. C'est une catastrophe. Il faut que ce soit clair. en main. Avant, ces personnes-là, avant la signature électronique, je vous rappelle qu'ils utilisent des paraffeurs, ils mettaient des feuilles dans des, avec des petites trombones et ils envoyaient ça sur un chariot. Si votre système n'est pas aussi simple, ça ne fonctionnera pas. Euh, donc l'IHM c'est super important, il faut vraiment être attentif à ça, il ne faut pas vous négliger l'indexation, Donc ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, les PDF images, euh, enfin, c'est horrible, parce que bien sûr tout va fonctionner, bien sûr vous allez arriver au bout de votre signature et vos documents, vous en ferez plus rien, vous ne le retrouverez pas. Et là, vous allez... autant avant on ouvrait l'armoire et on cherchait, on enlevait au pire les dossiers, on lisait les documents un par un, autant là ça ne sera pas possible. Euh, la partie euh, donc, RGS ou euh, IDAS, je vous répète, c'est un référentiel, voire un argument commercial de certains éditeurs, ne vous y trompez pas, on applique une réglementation AIDAIS et on vend des certificats ou des signatures RGS une étoile ou deux étoiles. Le deux étoiles c'est le qualifié, c'est la clé USB avec la puce et le code. Le une étoile c'est le certificat type serveur on va dire dématérialisé et ça suffit dans quasiment tous les cas que vous aurez rencontrés. Euh, encore une fois, alors vous ne minimisez pas les impacts sur l'organisation, je vous en parlais un petit peu, vous allez voir il y a, il y a quelques sketchs comme ça que des fois on, on, on nommait de, de voir, parce que des fois on dit oh, on va numériser un, un circuit de signature, c'est simple et puis je vous vais ai faire un petit exemple et vous allez rigoler euh, l'option d'un outil SaaS ou on-premise finalement euh, des fois de, un, un logiciel de signature euh, enfin un type paraffeur qui gère de la signature que vous allez acheter, en mode SAS, des fois c'est bien quand c'est un tout petit périmètre avec très peu de documents parce que voilà ça va marcher, vous allez avoir peu de documents qui vont rentrer, peu de documents qui vont sortir pour faire la gestion manuelle. Maintenant, si vous voulez dématérialiser un établissement, là, euh, ça sera du on-premise. Déjà pour des problématiques légales, de stockage de documents et de transition de documents. Et puis surtout parce que vous, aurez avoir, enfin, vous allez avoir besoin d'avoir la main dessus dès qu'il y a le moindre problème pour interconnecter avec vos systèmes. Euh, et au final, la signature électronique, ça n'est qu'une conséquence. Le vrai enjeu, ça va être de modéliser de rationaliser des process et des workflows. Et ça, c'est vraiment, vraiment l'enjeu le, le, important. Et donc, j'y reviendrai pour finir ma présentation juste après cela. Euh, on a une petite liste sympa qui circule, donc des maths signatures où on a eu des questions qui sont sorties. Alors, je vous en extrais quelques-unes, comme ça, ça vous évite à trop réfléchir aux questions que vous à me poser après. Donc, euh, je vais vous faire gagner un peu de temps, je vais vous en poser déjà quelques-unes. Enfin, je, je vais vous répondre, hein, puisqu'on a échangé sur ça. donc quel produit choisir ben, Ça dépend du besoin, hein. je, voilà, je vous l'ai dit. Surtout, par contre, si, réfléchissez à celui, celui que vous ne voulez pas choisir. Parce que si c'est beaucoup trop d'efforts techniques, si l'IHM, vous voyez qu'elle ne va pas convenir à vos fonctionnels, si vous voyez que vous n'êtes pas capable d'interfacer ça avec euh, vos produits euh, de gel ou autre, ce n'est pas le bon. Et demandez, j'insiste lourdement, demandez des démons. Demandez, demandez, tous les éditeurs vous en montreront. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à revenir sur la liste, poser des questions. Enfin voilà. C'est vraiment quelque chose de très, enfin, qui doit être un outil très fonctionnel. Euh, comment assure-t-on la probité, probité d'une pièce signée quand le certificat n'est plus, euh, plus valable le certificat, vous pouvez le révoquer. Euh, moi, ça m'est arrivé d'en révoquer hein, déjà, et euh, pourtant, les documents ont été signés. En fait, ce n'est pas un problème. Votre certificat il doit être valable au moment de la signature. Un jour, votre certificat il est plus valable. Il atteint sa fin de, de vie, c'est normal, c'est comme ça. Mais ce n'est pas grave. Quand vous êtes dans votre établissement et que vous avez quelqu'un qui signe, quand vous changez la personne qui occupe la fonction, ça n'empêche pas de continuer à signer. Ce qui a été signé avant, c'est toujours valable. Là, c'est pareil. Un certificat, quand il est lu par un système de, de contrôle de, de certificat, n'importe quel outillage, en fait, ce qu'il va contrôler, c'est qu'il a été signé avec un certificat valable au moment de la signature. Mais il ne va pas s'assurer de savoir si dix ans plus tard le certificat est toujours valable, de toute façon, il ne le sera plus. Donc ça, ce n'est pas un souci en soi. Euh, Est-ce que, du coup, on peut étendre, étendre facilement un système de signature avec des extérieurs Je m'explique. Euh, vous avez envie de faire signer une convention de stage ou d'alternance. Euh, bon, ben, à l'intérieur, c'est facile, il hein, y a vous, votre service qui fait ça, et puis après il y a l'étudiant qui n'a pas de certificat, et l'entreprise qui sûrement n'en a pas non plus. Bon, la solution c'est souvent d'ajouter un petit module OTP, ou de le consommer à l'extérieur, mais il y a aujourd'hui des éditeurs qui fournissent ça en plus en complément de leur solution. En gros, vous l'avez peut-être déjà tous testé un jour avec votre assurance ou votre banque, vous arrivez à un moment donné où il faut signer, vous recevez un code par SMS ou un lien, vous appuyez dessus dans une fenêtre temps dédiée, et ça fonctionne, vous avez à poser votre signature. Vous déléguez à un tiers, en l'occurrence un serveur qui lui a un certificat, l'autorité d'avoir posé le tampon parce que vous avez répondu à la bonne question, au bon bouton, au bon moment. Donc ça, ça fonctionne très très bien. Euh, Est-ce qu'il faut s'interfacer ou se substituer Donc ça a été évoqué tout à l'heure avec des systèmes qui gèrent déjà des documents, comme SIFAC. Vous savez, SIFAC, c'est vous arrivez, vous, vous connaissez bien, hein. vous avez besoin d'une pièce, vous cliquez, il vous remonte les scans que vous avez fait. Alors est-ce qu'il faut Moi j'ai pas de réponse. Par contre ce qui est sûr, ce que je peux vous répondre, c'est que vos fonctionnels qui aujourd'hui utilisent SIFAC, elles ont été formées à ça et ils sont super efficaces. Du coup déporter la pièce ailleurs, ça aura un coût RH d'accompagnement, de formation, de problématiques de stockage, d'interconnexion avec SIFAC, comme on vous l'a dit, hein. euh, l'interconnexion avec SIFAC c'est quelque chose qui a l'air relativement compliqué et excessivement cher. Donc est-ce que l'effort en vaut la chandelle Il faut, faut se poser la question, parce que ça a forcément un impact sur l'organisation de votre système de signature. Sachant que le paraffer, lui, son vrai boulot, c'est juste d'apposer la signature. Et la signature, elle s'acquiert indépendamment de tout système de gestion de, de documents. Et puis, comment interfacer un système de paraffer à une GED existante Aujourd'hui, globalement, à peu près tous les systèmes qui sont vendus ont réfléchi à la problématique de se connecter avec les majors de la GED, ou vous feront payer un développement spécifique pour quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est quelque chose que la plupart des, des systèmes de, de, de signature savent faire aujourd'hui. Euh, je vais vous illustrer ça avec un, quand même tout ça avec un petit exemple, et je finirai là-dessus. Voilà, ça, ça fait... voilà. Euh, Tout le monde connaît la blague de l'autorisation de cumul, donc euh, avant en fait, euh, on avait en gros une à trois pages à imprimer, à remplir chaque année avec les mêmes informations, qu'on envoyait la signature qui partait dans un circuit qui durait 3 à 6 semaines. Et puis à un moment donné on se pose la question de dire bah, « tiens, est-ce qu'on peut numériser le système ?» parce que ça a l'air sympa de se dire que ben, le document papier, ben, on peut l'envoyer numériquement, et à la fin il en sort signé. Et là, surprise, qu'est-ce qui se passe En fait, on s'aperçoit de tout ce qui va derrière. C'est-à-dire qu'en réalité, ce document, il va devoir... Euh, alors, je parle déjà de quelqu'un qui est, euh, on va dire, titulaire, hein, vous allez comprendre après. Donc, on va devoir s'interfacer avec un SI pour récupérer de l'information, pour pré-remplir les documents. On va devoir euh, inter faire interagir ça avec des systèmes de contrôle préalables aux heures à faire, à l'équidation des heures, restituer les documents dans des espaces personnels, stocker, archiver et répondre à la problématique des vacataires en dehors de l'établissement qui eux ne sont pas chez vous, et vous allez récupérer des données bancaires, des données type code INSEE, etc., que vous allez devoir stocker dans vos systèmes avec des problématiques RGPD, etc. Et en fait, ce que vous pensiez être un tout petit document que vous allez poser à un endroit et qui allait être signé en bout de course, vous allez tomber sur des modélisations qui vont ressembler à ça. Alors que c'était tellement simple au début de se dire qu'il y avait juste à le signer ce document. Mais pas du tout. Vous allez très vite rentrer dans des problématiques d'interaction, de système d'information, d'entrée, sortie, contrôle, envoi sur des systèmes de, de qui va viser, qui doit signer, qui a le droit de, et ça va devenir très très vite compliqué. Donc, en fait, voilà, ce que je voulais vous dire en résumé, et je vais conclure là-dessus, avant, avant que vous ayez une question. Ce qui est important de retenir, c'est que signer, c'est pas compliqué. Obtenir une signature, c'est pas très difficile. Obtenir le bon niveau de signature, ça se comprend assez facilement. Par contre, en termes d'impact de process et de workflow, le vrai travail va être là, et vous allez devoir avoir un gros accompagnement à faire avec tous les processus métiers qui sont associés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Encore une excellente présentation qui complète le paysage. Des questions pour Eric J'en bon, ai en attendant qu'on va réfléchir. Euh, Est-ce qu'on peut signer des documents euh, avec une signature électronique qui ne sont pas des documents PDF Alors c'est une très bonne question. Effectivement, sur le principe, en fait, les documents ne sont, enfin, sont souvent pas PDF au démarrage. Hein. On va avoir de, du Word, de l'Excel et peut-être même des fois euh, d'autres types de, de supports. Euh, quand on va vouloir poser enfin, une signature sur ce document, pardon, on va devoir transformer effectivement, ce document qui à la base est un éditeur de texte ou un tableur sur un standard en fait PDF qui lui va pouvoir embarquer la signature. Donc une fois que la signature est embarquée, on va rentrer effectivement dans un type PDF. Et alors j'en profite pour une petite aparté puisque je suis dans le groupe logiciel. En ce moment Adobe est très incisif sur une volonté de vous vendre du produit Adobe Sign. Méfiez-vous hein, parce que ce n'est pas la seule solution qui existe sur le marché. Donc ne vous sentez pas obligé de leur répondre que vous achetez leur produit. D'accord. Merci. Question? Bonjour, André, je suis passé de l'Université d'Avignon. Bon, euh, peut-être c'est une question, comme vous avez déjà, des, euh, avez déjà confronté cette question de la signature. Et je viens de voir un message justement sur la liste des maths, et, et qui pour moi c'est assez concernant par rapport à, à l'utilisation de la signature euh, avec des, des éditeurs qui font partie d'une autre structure, euh, d'une entreprise, et qui ont soit au on soit confronté à la situation signer. Donc, je sais que certains éditeurs, ils, ils ont la feuille de route, justement, elle n'est pas posée sur le document. C'est un document à part. Et là, je ne sais pas si vous... Comment est-ce que vous faites à, à, dans votre établissement, si dans ce genre de cas, s'il y a eu lieu, vous demandez la feuille de route aussi euh, ou, ou comment ça fonctionne. Parce qu'on a besoin de la feuille de route aussi pour assurer la la validité et la valeur provenant du document qui a été signé. Euh, oui, en fait, quand vous faites rentrer un document et ses annexes, ça, je ne l'ai pas évoqué, mais souvent aussi, il y a des annexes souvent documents qui ne sont pas signés, mais ça fait partie du, du process. Euh, quand vous faites rentrer dans une solution de parafeur, en fait il y a euh, ce qu'on appelle la fiche navette, qu'avant on connaissait dans nos parafeurs en frontal, où chacun mettait... En fait, vous allez avoir exactement la même chose en fait, dans le système de parafeur. Normalement, quand votre document il sort du parafeur, vous récupérez pas, enfin d'un parafeur ou d'un éditeur de parafeur, vous ne récupérez pas, récupérez pas votre seul document signé. Vous êtes censé récupérer plusieurs documents, souvent sous la forme d'une archive. Donc c'est le document signé plus la fiche navette, qui a fait quoi, quand. Donc ça peut être visé, signé, estampillé, daté, tamponné, ça c'est important. Et vous allez aussi récupérer finalement le, la feuille qui est le certificat lui-même. Qui, donc, lui, voilà, est un document à plat avec euh, l'autorité de certification, euh, le, le timestamp qui va bien, l'encodage le, du certificat. Donc, tout ça, vous allez le récupérer. Donc, ça vous garantit, en fait, toute cette trace, toute cette, trace, toute cette fiche, en fait, cette feuille de route de, de votre document. En fait, vous allez suivre la route. Alors, l'intérêt, c'est que vous avez, déjà, vous pouvez le suivre en temps réel. Ça, c'est bien. Et à la fin, vous pourrez savoir exactement qui a fait quoi, quand et au bout de combien de temps. Ça, c'est la petite plus-value par rapport à votre paraffeur papier. C'est que votre feuille de route, celle-là, elle sera remplie euh, en temps réel avec exactitude. Je vous entends pas, je vous entends pas, désolé. On peut... Oui, alors je vais reprendre, du coup, moi j'ai entendu, je vous la refais. Donc ce que disait du coup euh, ma collègue, c'est qu'effectivement, il y a certains éditeurs qui ne la fournissent pas dans leur système de paraffeur. Et ça revient exactement à ce que je disais tout à l'heure, surtout, surtout, demandez une démo pour voir si ça correspond au usage, parce que vous allez vous percevoir que oui, il y a beaucoup d'éditeurs, oui, ils font tous tout ce que vous voulez, sauf que dans la vraie vie, quand vous allez voir le process tourner, vous allez vous dire, ah non, mais moi, j'ai besoin que ça fasse ça, et ils vont vous dire, oui, non, mais ça, on le fait pas. Et ça, effectivement, alors, alors ceux-là, typiquement, ben, voilà, faut pas, alors, si c'est un besoin important pour vous, faut pas les choisir. Mais euh, n'hésitez pas à demander vraiment des démos, mais des démos par rapport à des cas d'usage que vous avez, il faut, faut fournir leur un scénario et demander leur de le dérouler devant vous. C'est vraiment important. Parce que si pour vous la feuille de route de traçabilité de la signature est importante, euh, vous ne pourrez pas vous en passer. L'éditeur il doit y répondre, sinon changer d'éditeur. Ça c'est très important. Je, je vous laisse vous connaître. On avez, en parlera ouais, Vous allez à parler euh, ouais. pour votre cas d'usage. Ça marche. Un, un, une, une dernière question bon, Merci beaucoup Eric merci Raphaël. Merci à vous. Et puis, euh...